sur les réseaux sociaux de n'avoir rien vu et c'est tout le contraire je me suis battue pendant un mois alors que je défendais la loi de bioéthique au sénat cette semaine là que j'avais la loi sur les retraites que j'avais la grève des hôpitaux les collègues bon d'accord donc tu as la loi sur la bioéthique la grève des hôpitaux qui font peut-être pas grève sans raison mais enfin c'est pas le sujet de la vidéoscopie euh, je suis désolé ma chérie c'est pas notre problème en fait si tu n'es pas en mesure de gérer ces dossiers. Un, tu briques pas le poste. Ou deux, tu le rends avant qu'on te décommande. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Un homme dont beaucoup aujourd'hui se réclament. c'est du chinois.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 Combien de mensonges Agnès Buzyn a-t-elle débité à la commission d'enquête parlementaire qui l'entendait dans le cadre du désastre du Covid C'est la question à laquelle nous allons, Christophe et moi, Christophe Sosy, officiel de Nicolas Carabattic, et moi de... disait-on dans le temps quand j'étais jeune, de Thierry Henry. Ceci fait partie d'une playlist qui s'appelle... Vidéoscopie. Vidéoscopie. Les participants, pour l'instant, le podium est composé de... Alors, de Alessandra de Tadeo. Oui, avec un score de Un mensonge par minute. D'accord, dans le cadre de l'entretien accordé à M6, hein, suite à l'affaire extra-conjugale qui l'opposait, enfin, qui l'opposait, euh, qui l'a rapproché, puis l'a opposé à Benjamin Griveaux, ex-candidat, hein, on s'en souvient, à, à quoi d'ailleurs La mairie de Paris. Oui, c'est ça. Et... Le, la première place du podium étant occupée par... Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, avec un nombre de mensonges à la minute de... 5 par minute. 5 par minute, dans le cadre de l'entretien accordé à... Euh, BFM, -TV. BFM, -TV, BFM TV. À quel moment euh, Par rapport à la pénurie de masse enfin pendant la pandémie. Pandémie Covid également. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo à la fin, en, en forme de contraposé et également un petit peu de bonus pour se faire plaisir, parce que Christophe, dans la vie, quand même, il faut bien de temps en temps se faire un petit peu plaisir. Après avoir entendu, donc, les inflexions, les tonalités, le timbre, la scansion la diction, les astuces et l'éthique d'Agnès Buzin, je vous mettrai quelques passages très brefs, quelques extraits du professeur Didier Raoult devant exactement la même commission, quasi à la même date, puisque je crois qu'il y avait 24 heures ou 48 heures d'écart entre les deux, sans commentaires, à blanc, et vous aurez donc, à la lumière des commentaires qui précèdent sur Buzin, vous aurez son pendant masculin, son pendant scientifique, et je vous laisserai en tirer vous-même les conclusions qui s'imposent sur la véracité de l'un et de l'autre. Alors, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Tout ce qui est pousse, etc. Maintenant, c'est à la fin. Hein. On a entendu, on vous a compris. Vous voulez qu'on rentre dans le vif du... Vous voulez qu'on saute les préliminaires. Bon, bah, barbare. Pas de, de préliminaires. Hein, hop. Euh, sur l'article du Monde. D'abord, ce n'est ni un interview, ni encore moins une déclaration. Vous l'avez compris, nous sommes... Ah, Alors, rappelons. Alors, pas de préliminaires, moi, je veux bien. Hein. Par contre, il faut quand même un peu dire ce qu'on fait, sinon on ne comprend rien la vidéoscopie est un exercice technique. Je ne vais pas sur le fond et je n'extrapole pas par rapport à des données de tiers. C'est-à-dire que si entre l'enregistrement et aujourd'hui, euh, il y avait des informations supplémentaires qui venaient valider ou invalider les dires du protagoniste, je m'efforce de ne pas les utiliser. Je juge le langage corporel, le langage, évidemment, oral. Euh, je juge les, les tics. Euh, les hésitations, les reprises, bref, nous faisons de, vraiment de l'analyse, de l'interprétation orale. Et le seul élément de contexte extérieur qu'on est obligé de citer, puisqu'elle le cite elle-même, qui est l'article du Monde, était cet article daté du, de mars 2020, où elle disait se retirer de la course à la mairie de Paris, et où elle avouait, je cite, ouvrez les guillemets, verbatim, « Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. » Le monde enchaînait à l'époque. Mots, à mots à peine cachés, l'ex-ministre de la Santé reconnaît ce qu'il a déchire. Fallait-il abandonner son poste en pleine tempête alors qu'elle devinait le drame à venir Voilà. Seul petit élément de contexte, tout le reste... Nous ne nous intéressons qu'à son discours et à l'interprétation de son discours. Journaliste m'appelle. Ni un interview, ni encore moins une déclaration. Vous l'avez compris, nous sommes un article. Alors moi, euh, j'ai un premier sentiment d'incrédulité, ou plutôt un premier réflexe d'incrédulité. C'est quand quelqu'un cherche mon assentiment avec des expressions comme « n'est-ce pas ?» N'est-ce pas Oui, c'est « n'est-ce pas ». <rire> ou, euh, euh, là, en l'occurrence, son « n'est-ce pas », c'est un « vous êtes bien d'accord » ou « vous en conviendrez ». On va le réentendre. « Et encore moins une déclaration. »« Ensuite, euh, sur l'article du Monde. »« D'abord, ce n'est ni un interview, et encore moins une déclaration. »« Vous l'avez compris, nous sommes Voilà, « vous l'avez compris ». Euh, Méfiez-vous toujours des gens qui, en guise de transition entre les deux propositions d'une phrase, vous glissent un « n'est-ce pas », un « vous l'avez compris », ou « vous serez d'accord ». Méfiez-vous de ces transitions qui n'ont l'air de rien, mais qui visent, en, par accumulation, à gagner votre accord et, et votre assentiment. Ensuite, sur le fond, donc là tu mets un demi. Hein. Ensuite, sur le fond, sa requalification de l'article du monde en non-entretien et en non-interview enfin, en euh, me semble pour le moins suspecte. La question, à ma connaissance d'Eric Ciotti, donc, qui est diligente les opérations, n'était pas euh, l'article du monde est-il un entretien ou l'article du monde est-il une interview Sa question est, et on va d'ailleurs l'entendre la reformuler car il n'a pas entendu la réponse sa question est. L'article du Monde est-il vrai, est-il faux, dit-il la vérité ou ment-il Donc moi, quand on me demande est-ce vrai ou est-ce faux, quand je demande est-ce vrai ou est-ce faux, et quand j'entends quelqu'un me dire alors, euh, en fait, vous ne parlez pas tout à fait d'un article, vous parlez de quelque chose qui n'est pas une interview, je suis désolé, mais ça, ça vaut un demi, Christophe, qu'est-ce que t'en dis C'est pas le sujet, en fait. Tu es en train de, de faire des arguties sémantiques pour requalifier un article en autre chose. C'est publié, il y a des verbatims. Les verbatims veut dire que tu l'as prononcé. Si tu ne l'as pas prononcé, alors tu attaques le journal. Et avec ton poids de membre du gouvernement, ne t'inquiète pas qu'avec un référé, l'article est immédiatement caviardé ou corrigé ou ne sort pas. Surtout le monde en plus. Bien sûr. Le monde, ce n'est pas la dissidence. Le monde, c'est l'empire, c'est la bête, comme dirait Jean Raspail. Donc, le fait que tu n'aies pas attaqué cet article veut dire que tu consens à la véracité de ce qu'il dit et qu'aujourd'hui, tu le requalifies euh, en jouant sur les mots, euh, un demi et un demi, Christophe, ça fait oh. Bravo. au oh. Un article, un journaliste m'appelle, à un moment où j'ai bataillé contre la fusion des listes, toute la journée, nous sommes... Alors c'est ce n'est pas le sujet, donc encore une fois, je suis désolé, mais on te demande si la déclaration consistant à dire que le tsunami est arrivé et que rien n'a été fait, si cette déclaration, tu l'accrédites ou tu la discrédites. Et là, elle va nous embarquer dans une série de contre-arguments qui sont juste hors sujet, donc la fusion des listes. Mais ça, c'est un sujet de politique, politicienne municipale. On est en train de te demander pourquoi 30 000 personnes sont mortes quand on pouvait peut-être en sauver la moitié. On est en train de te demander si tu as fusionné avec Europe Écologie Les Verts ou avec, euh, ou avec ma tante de l'UPR. Sans jeu de mots, ma tante de l'UPR, d'ailleurs. Après l'élection, toute la journée, nous sommes deuxième jour, pardon, premier jour après l'élection Alors, les professionnels euh, de l'interprétation du mensonge te diront qu'un interlocuteur qui se reprend est un interlocuteur plutôt crédible. Je trouve cette reprise un peu faite pour être faite, un peu mécanique. Nous sommes au premier jour. Ah non, nous sommes au deuxième jour. C'est une nuance, d'ailleurs elle le fait avec un sourire, donc à mon avis elle est assez fière d'elle. C'est une nuance qui sent pas bon. Hein. Ça sent bon, ça encore, hein. Là, pour moi, entre le sourire de connivence avec elle-même et une précision qui est, mais... vraiment insignifiante par rapport à la question, je lui mets un... Un quart Un quart, un, de, un, un, quart, un quart, un quart, un quart, un quart, un quart de mensonge se pose la question des dépôts de liste. Je suis intimement persuadée que le deuxième tour ne peut pas se tenir. D'ailleurs, j'arrête ma campagne et je bataille parce que je ne suis pas favorable à ce qu'on continue les tractations politiques et je demande qu'on arrête. C'est à ce moment-là que, que je suis appelée. Ce n'est pas un interview. Sinon, j'aurais relu ces propos. Ces verbatim ne m'ont jamais été soumis. Euh, et encore moins une déclaration. Voilà. Donc, voilà On n'est pas là, je pense, pour euh, interpréter... Euh, ces propos. Je suis là pour rendre des comptes devant la représentation nationale. Et oui, alors là, euh, toi aussi, tu as senti que ça, ça, ça sentait bizarre. <rire> euh, quand tu es le, le, le, le réceptacle, quand tu es le, le récepteur, quand tu es sur le grill, normalement, si tu es de bonne foi, euh, moi, c'est ce que j'ai fait avec le brigadier Louis, par exemple, euh, j'attendais les questions. Euh, quand tu te réorientes en faisant toi-même les transitions et en invitant la commission à t'interroger sur autre chose, c'est comme que tu as un truc à te reprocher. Sinon, tu attends. Tu dis, l'article du Monde a un biais... Moi, ce que j'aurais dit, c'est voilà, l'article du Monde, comme tout article journalistique, a un biais éditorial parce qu'il a été écrit par un humain, que cet humain a des opinions et une sensibilité. Les verbatimes, les... il y a... 7 lignes de verbatim sur un article qui fait 70 lignes. Ces 7 lignes de verbatim sont exactes, sinon à l'époque, je les aurais contestées et je les aurais attaquées en référé. Ce n'est pas le cas, donc elles sont exactes. Après, évidemment, vous n'êtes pas sans ignorer, nous avons tous été l'objet d'articles plus ou moins favorables, plus ou moins défavorables. Vous n'êtes pas, sans, vous pas sans, sans savoir, évidemment, que le biais du journaliste qu'il a écrit ressort. Euh, voilà ce que je peux dire par rapport à cet article et j'attends. Je n'aurais pas dit si j'étais sûr de moi. Bon, écoutez, vous êtes gentil. Euh, je vous encourage maintenant euh, à changer de sujet euh, parce que euh, j'ai plus d'argument, tu vois. Donc là, je suis désolé, tu me remets un petit quart, ça fait un petit demi. Je trouve que euh, c'est une entrée en matière qui, quand même, pour quelqu'un qui est censé l'avoir préparé, n'est pas, pas brillante. Et je crois qu'Eric Ciotti, pour qui je n'ai ni estime ni mésestime, hein, je... il va quand même se rendre compte qu'on est en train de lui faire à l'envers. Et je crois que là, il va quand même la recentrer. la façon dont j'ai géré euh, cette crise au moment où j'étais au ministère. Que, euh, ensuite, sur les mêmes d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique... Excusez-moi sur ce, coup, excusez sur ce oui, point, hein, mais est-ce donc... que c'est propos. J'ai remarqué que là, elle fait semblant de ne pas entendre son interlocuteur, qui pourtant, physiquement, est à deux mètres d'elle, et en plus, la voix est amplifiée par un micro. Mais en fait, elle, elle entend très bien qui, qui lui dit, euh, est-ce vrai ou est-ce faux, mais elle enchaîne en imaginant que peut-être dans un moment de faiblesse, elle va arriver à tenir jusqu'à l'idée suivante et qu'il va oublier. Mais sauf qu'il n'oublie pas, et on va voir dans sa gestuelle qu'en fait, là, il lui met un coup. Parce qu'il va faire un truc qui est très masculin, euh, au sens vraiment euh, physiologique du terme, c'est qu'un homme en costume, quand il vous assène une punchline ou quand il vous fait quelque chose, il, il resserre souvent sa veste comme ça, tu vois. C'est un peu la seule... En fait, quand on est engoncé dans un costume euh, un peu cintré, la seule chose qu'on peut faire, c'est ouvrir sa veste ou la fermer. Et on va voir qu'en général, quand on est mal à l'aise, on l'ouvre, et quand on est à l'aise, au contraire, on, se... on la ferme comme ça. Il y a beaucoup d'acteurs, Stallone, par exemple, fait beaucoup ça dans les interviews. Il est souvent comme ça, en fait. Tu vois, euh, quand on a scène, quand on, a, quand on estime avoir délivré son, son coup, sa punchline, vois, on, on fait ce geste-là qui est un peu un geste d'armure d'homme. Et on verra que là, il va la, la punchliner, et il va ensuite se, sy, symboliquement donc, se, se cintrer dans, dans son armure et attendre la réponse. Et on va voir qu'elle a tout fait pour l'éviter, mais que malheureusement, même en babillant par-dessus, elle n'est pas arrivée à l'empêcher lui, à lui, à de lui prendre la parole. Vous, Vous avez sont... tenu ou non ou Écoutez, sont faux je, je, Sincèrement, euh, monsieur le rapporteur, euh, j'avais passé une journée épouvantable. Alors là, là, là, là, on commence. Dans, là, c'est du grand. du grand Mendes. J'ai réparé en deux heures. Et on a gagné l'étape. Bon, oh bah, super. Et moi, là, ça va prendre combien de temps, à peu près 48 heures. Ça va être du grand Mendes. Là, on a la totale. On a le regard perdu à une question qui est très claire. Sauf que tu peux, tu peux avoir le regard perdu à une question qui est ambiguë ou vague. Moi, je ne cesse de faire reformuler à mes chatons des questions ambiguës. Parfois, je peux être un peu comme ça. Mais là, la question, c'est euh, oui ou non C'est vrai ou c'est faux Tu peux pas avoir un regard perdu à oui ou non Donc déjà, le regard perdu, tu me mets un demi. Ensuite, tu as une, une requalification de... de, de du... Il l'appelle Madame Buzin ou il l'appelle pas du tout d'ailleurs. Il l'interpelle directement sans faire référence à son titre présent ou passé et elle devrait lui répondre directement. Si je t'appelle Christophe, tu m'appelles Stéphane. Si je t'appelle Monsieur 1-1, tu m'appelles Monsieur Édouard. Tu ne vas pas me dire euh, monsieur, monsieur le chef d'entreprise, ou Monsieur le sociologue, ou Monsieur le Youtubeur, ou Monsieur l'ingénieur, ou Monsieur Si. Là, elle le qualifie par son titre, ce qui, dans le langage feutré de la diplomatie, est déjà euh, le signe qu'elle monte en guerre qu'elle part en guerre. Et le troisième argument, je l'ai oublié, on va le voir ensemble. Cette hésitation est coupable. Pourquoi Parce que tu sais très bien que tu vas devoir répondre à la question, notamment, euh, êtes-vous en ligne Persistez-vous, défendez-vous, corrigez-vous vos propos de Mars. Tu n'as pas besoin de réfléchir cette réflexion, cet instant de réflexion est fin. Tu n'en as pas besoin. Tu sais que c'est ce qu'on va te demander. Tu sais que c'est le but de la commission. Tu ne peux pas réfléchir à ce moment-là. Ta réponse, tu la connais. Tu l'as préparée. Tu l'as apprise. Donc ça, c'est fin. Donc tu me remets un demi. Et là, le Grand Mendes arrive. J'étais euh, très fatigué Alors là, c'est du Grand Mendes version femme. C'est-à-dire que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 où tu le dis avant, tu n'attends pas d'être démise et qu'il y ait 30 000 morts pour dire « j'étais un petit peu chargé, pardonnez-moi ». Donc là, je suis désolé, se défausser sur son emploi du temps, ça vaut un point. Ce n'est pas recevable. Ce n'est pas recevable. Ce n'est fondamentalement pas recevable. Tout ça, c'est avec la réforme des retraites, la loi de biotique au Sénat jour et nuit et la grève des hôpitaux. Donc là, elle avait dû préparer dans sa défense l'argument jour et nuit, et elle a oublié de le mentionner, donc elle nous en remet une couche, en fait, elle se répète, pour bien glisser jour et nuit, pour bien nous, en, nous imprimer l'image mentale de quelqu'un la nuit, à son bureau. Bon, encore une fois, euh, personne t'a forcé à être ministre. Vu le nombre de prétendants, j'imagine que ce n'est pas une expérience si désagréable que ça. Euh, j'imagine que tu as été rétribué en fonction, et que tu sauras rétribuer ton départ en fonction, avec tes amis euh, Salomon... Euh, Lévy et, et Boer. Euh, voilà, c'est pas recevable. Tout ça s'est fait sans que personne ne voit rien. Quand j'étais au banc au Sénat... Sans que personne ne voit rien, ça veut dire que tu t'estimes injustement euh, négligé, ou pas rétribué, ou pas remercié. C'est pas notre problème. Enfin, le, le, le remerciement des Français se fait à l'élection, et ta nomination se fait par le chef du gouvernement. Enfin, on n'a pas à te remercier de prendre en charge les réformes dont te charge ton, ton Premier Ministre. En relation avec le Premier Ministre ou avec le Directeur Général de la Santé pour gérer la crise. Donc ce que j'ai dit au Monde ce jour-là, c'était arrêtez de dire que j'ai rien vu, j'ai tout vu. J'ai tout vu, j'ai préparé. Cet article laisse penser que je n'ai pas préparé. Oui, alors quoi exactement Là on veut des chiffres. J'ai préparé, c'est-à-dire on veut les copies des factures euh, de tes commandes de masques, on veut les copies des factures de tes commandes de test, on veut ton plan pour tester les gens, etc. On imagine donc qu'il va arriver. C'est pour ça que je voulais m'expliquer devant la représentation nationale. Parce que j'ai pressenti. J'ai ah. senti un nom. Elle a senti, elle a pressenti. Tu vois C'est le ventre. Ça, ça commence là, on rentre dans du Mendes féminin. Euh, oui, mais c'est-à-dire, enfin, là tu as prêté serment, on te demande des faits, on ne te demande pas d'avoir senti. Parce que le sentiment, par définition, c'est invérifiable. Bien avant les autres, le Premier ministre l'a tout de suite perçu avec moi. Et il a été... Donc maintenant, Édouard Philippe sent également, il, il sent, il perçoit. Euh, moi, je n'entends pas de date. J'entends pas de date, j'entends pas de fait saillant, j'entends pas d'événement, j'entends pas de chiffre. En permanence, il m'a fait une confiance totale pendant cette période. Je Donc, te... le Premier ministre m'a fait confiance, ça veut dire euh, j'éclabousse un peu de merde sur les autres. Ça. Pourquoi Parce que si un jour je tombe pour parjure, et si on démontre que vraiment j'ai effectivement fait brûler ou incinérer ou je ne sais plus quoi les masques soi-disant périmés, alors, le Premier ministre m'ayant fait confiance, j'éclabousse un petit peu de marron euh, également sur lui et sur tous ceux qu'elle s'apprête maintenant à citer. Le gouvernement, avec le MAE, avec le Premier ministre, bam, bam. avec le directeur petit général... Petite goutte de merde sur chacun. Au mieux préparé, au mieux. Ce retour d'expérience permettra de voir ce qu'on peut, qu peut faire mieux. Ouais, déjà, quand on commence à parler au futur ou au conditionnel, tu, tu ne nous donnes aucun élément attestant. De, ton de ta soi-disant préparation et tu fais par un saut temporel, tu passes du passé composé au futur. On verra ce qu'on fera mieux la prochaine fois. Euh, mais tu es en train de nous dire que tu as été parfaite. Tu ne peux pas nous dire que tu as été parfaite et qu'on fera mieux la prochaine fois. Si tu as été parfaite, tu sors ton plan en disant voilà, il y a eu quatre phases, j'ai fait ça, ça, ça, ça, ça, avec tel chiffre. Et la prochaine fois, comme on a été bien, ben on fera la même chose. Mais il y a une incohérence là. Donc là tu mets un, tu peux pas dire nous avons tout bien fait et on fera mieux la prochaine fois. À ces réseaux sociaux, à un article du Parisien qui se moquait de moi en disant que je n'avais rien vu. Le réseau social s'est moqué de moi Bah écoute, en même temps, encore une fois, c'est un, enfin, un peu le principe du jeu. Enfin, T'es pas obligé d'avoir un compte Twitter, puis même si t'en as un, je veux dire... C'est pas un mensonge, mais je trouve inélégant et je trouve que c'est une perte de temps de reprocher à des, à des lieux, à des organisations, à des systèmes, des choses qu'ils génèrent structurellement. C'est-à-dire que tu sais que ministre en responsabilité sur une réforme ou sur une crise, tu sais que les réseaux sociaux vont t'accabler. En quoi c'est une excuse Tu tournes autour du pot, Agnès. Je pense que c'est ça l'article du monde monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, évidemment, avec la note finale pleine d'acrimonie, euh, un octave en dessous, enfin, comme elle a une voix de contralto, si je ne m'abuse, mais on, les, les spécialistes du chant, euh, euh, Ludivine, je crois qu'elle s'appelle, on, on a une musicienne désormais parmi les chatons, nous dira si c'est de l'alto ou du contralto, moi j'entends quelque chose, peut-être peut même alto, elle a une voix très très haut, perché, et euh, écoute bien la, la nuance de timbre, Écoute bien l'incise sur le dernier monsieur le rapporteur qu'elle qu cite en détournant des yeux, tu vois. Ce qui est un signe de mépris et d'hostilité. Quand je dis Christophe, tu regardes. Si à un moment je commence à dire... Euh, Christophe, méfie-toi, ça veut dire que tu commences à me faire chier, tu vois. Ça sent pas bon. <rire> Est-ce que c'est ça l'article du moment, monsieur le rapporteur Donc là, il y a gestuellement un mouvement d'hostilité il y a une réécriture d'un article qui, euh, fondament, euh, qui fondamentalement euh, n'a jamais été contesté à l'époque et surtout il y a une absence de réponse à la question ces propos sont-ils vrais ou faux vrai ou faux pardon vrai et faux j'ai fait un pléonasme un lapsus avec a et non a euh, as-tu entendu la réponse à la question Christophe non ces, ces propos sont-ils vrais ou faux et on n'a pas de réponse à la question on a un contexte Contexte visant à nous convaincre que madame était fatiguée et qu'elle était débordée. Je suis désolé, si tu es fatigué et débordé, ça veut dire que tu n'as pas les épaules. Il paraît que les femmes ont les épaules en politique. Je ne sais pas, il faut les avoir, ne faut pas les avoir. Édouard Philippe également, je pense qu'il gère beaucoup de choses. Macron avec tous les, tous les reproches et tous les défauts, toutes les impéricies qu'on peut lui reprocher. Néanmoins, j'imagine qu'il est un peu plus occupé qu'Agnès Buzin. Donc, à un moment, on est à combien là alors là, on était à 4,5, mais est-ce que la fin, on, on en ajoute un peut-être C'est pas un mensonge, la fin, c'est une hostilité, et c'est une absence de réponse à la question. Donc on va dire un mensonge par omission, quoi. Mais en même temps, c'est vrai. Fondamentalement, elle est... Euh, euh, J'imagine qu'on ne peut pas la reprendre sur le fait qu'elle qu avait la réforme des retraites et des hôpitaux, etc. On lui met un petit quart. Un petit on finit à 4,75 4,75, c'est ça. Sur une durée de 2 minutes 52. Donc on arrondit à 3 minutes. Ce qui nous fait, Christophe... Ah, c'est pas simple, là. Euh, 4,75 divisé par 2, c'est simple, ça fait 1,6, 1,7. Euh, ouais, je crois que c'est ça, ouais. 4,75 divisé par 3, ouais, ça fait un... un 1,75, à peu près. 1,75 par minute, elle complète le podium en prenant la tête, enfin en prenant la tête, elle dépasse Tadeo de Taddeo. Donc elle est deuxième. Elle est deuxième pour l'instant. Voilà, si vous aimez mon principe de vidéoscopie, c'est-à-dire de commenter sur l'iPad le contenu des autres, et notamment cette sous-playlist, parce que c'est une sous-playlist, on compte les mensonges d'eux avec le petit compteur Axe de Christophe, c'est le moment de nous le dire. Comment ils nous le disent, Christophe, qu'ils aiment cette vidéo ah ben, en rétribuant par un pouce. Voilà, et puis s'ils si aiment la chaîne, ou ma bobine, ou ma voix, ou je sais pas quoi, ou toi, peut-être que moi, tu vas avoir des admirateurs sûr, et des admiratrices et très vrai, bientôt, qu'est-ce qu'ils qu qu font Ils s'abonnent à la chaîne. Ils s'abonnent à la chaîne. Et, attends, il y a s'abonner, mais il y a s'abonner encore mieux. Et oui, alors il faut avoir les notifications et aussi. oui, et pour ça, il faut activer la petite clochette, la fée clochette. Voilà, je vous l'avais promis, vous avez été sages les chatons, vous avez suivi la vidéoscopie du jour jusqu'au bout. Maintenant, sans commentaire, la contraposée du professeur Raoult. Je pense que la comparaison parle d'elle-même. Avec la, la décision qui a été prise de ne pas généraliser les tests, le ministre a été mal... Je ne suis pas d'accord avec la, la décision qui a été prise de ne pas généraliser les tests. Le ministre a été mal entouré à ce stade-là. n'est pas de la science dont on parlait, mais c'était des choix personnels. Sur le plan de la, des tests et de la maladie, euh, là, j'exprime je, je, une chose. Je ne suis pas d'accord avec la, la décision qui a été prise de ne pas généraliser les tests. Dès le début de mars, l'OMS a recommandé de tester tous les gens qui étaient suspects au contact euh, pour le Covid-19. Il y avait les moyens dans ce pays de le faire. C'est pendant tout ce temps, on n'a pas dit la vérité. C'est un examen extrêmement simple, banal. Tout le monde est capable de le faire. C'était indispensable de le faire parce qu'on ne connaissait pas la maladie. Donc on ne pouvait pas cerner, à partir du moment où le test n'était pas fait, on ne pouvait pas étudier la maladie. Et Quand tout ce que l'on a déduit sur la maladie, on l'a déduit à partir de la grippe, et ce n'était pas vrai. Le ministre a été mal entouré à ce stade-là, parce qu'il faut avoir des remparts quand on est politique, il faut avoir des gens qui soient capables d'analyser les articles, qui soient capables de dire, écoutez, ça c'est raisonnable, ça, ça ne l'est pas, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas dans la situation au milieu du week-end, à faire des déclarations sans que personne ait vraiment lu les papiers. Ce n'était pas de la science dont on parlait, mais c'était des choix personnels. Je ne suis pas d'accord qu'on ne pouvait pas faire les tests. On pouvait les faire à condition de dire, écoutez, on doit les faire, et puisqu'on doit les faire, on va les faire, comment on fait D'accord Et bien sûr, moi j'aurais été ravi de donner mon opinion, mais c'est jamais euh, mon opinion. Vous me demandez pourquoi je ne suis pas resté dans ce conseil scientifique, c'est parce que je considérais que ce n'était pas un conseil scientifique. Ouais.